What's in mind? Boki qui radio la FM. Nous allons nous déplacer en de Al fan 2022. C'est une émission gassou comme Ame, amé. Al De religion. Politique, est le plus important de faire. Je suis dit que je suis fait, que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que di, di uh, uh, uh, de madame euh, merci mustapha je de invitation à Nous une présentation de émission de Gusto. donc je également de auditeur auditeur fm J'espère euh, aussi, 17h à la fin de l'émission, que les auditeurs ont été Donc, comment fait? Je Merci, Mustapha. Donc, avant de répondre, inspection du travail là nous sommes donc l'inspection inspection du travail faire le job est à que là nous là nous donc nous inspecteur du travail il y a nous on active bien service inspection du travail Inspecteurs inspecteur du travail à contrôleur du travail fonctionnaires fonctionnaire les fonctionnaires de l'État donc c'est présentation, puis nous sommes formés, les nous les nous aussi nous sommes formés, nous sommes nous nous nous avons nous en est les services d'inspection du travail en dehors du personnel technique nous avons inspecteur contrôleurie, amena il y a un, mm -hmm. un, un, compteur, un, compteur, un personnel il faut personnel les secrétaires les agents administratifs les chauffeurs nous sommes pouvons en personnel administration mm -hmm. maintenant inspection du travail nous sommes un service de démembrement de l'État. Nous sommes beaucoup du ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, comme M. Samba, le ministre. Nous sommes -hmm. donc dépendants directement de la direction générale du travail et de la sécurité sociale. Mm -hmm. Donc, les inspections du travail. Nous le bras technique de la direction générale du travail. La direction générale des politiques en matière de travail, en matière de sécurité sociale. Mm -hmm. Pour la mise en œuvre de ces politiques-là, c'est par le biais des inspections régionales du travail. Donc, soit des métiers région, on a un service d'inspection régionale du travail, dirigé par un inspecteur ou une inspectrice régionale, avec les autres agents, comme des inspecteurs adjoints, contrôleurs, et les agents qui ont été mis en place. Ce que nous avons fait, entre autres, parce que la mission est hybride, nous avons fait une liste de mais entre autres, ce que nous avons fait, c'est une mission première, nous veiller à l'application effective. De la réglementation du travail et de la sécurité sociale. Mm -hmm. moi, en matière de travail et de sécurité sociale, la femme a des textes. Il y a des textes qui du travail, moi, les différents textes d'application du Code du travail, moi, les conventions collectives, moi, le Code de sécurité sociale. C'est mm -hmm. une première mission de permettre à toutes les parties prenantes de respecter les dispositifs juridiques. Mm -hmm. Donc, cette mission-là, pour nous accomplir, nous avons des voies un a un aspect préventif là inspection du travail la un c'est un volet préventif c'est des avant conflit effectivement c'est le terme adéquat donc mon mission préventive il New York que Que ça soit les travailleurs ou les employeurs ou les organisations syndicales en tout cas toute personne qui hamerak bugam avec la sécurité sociale nous une inspection nous obligation nous un rôle informel mm -hmm. donc l'information bon fait entrer dans le volet préventif de l'inspection du travail mm -hmm. Si nous paraît être volet de information et de prévention aussi oui. euh, si nous lier toujours bon euh, l'aspect aspect préventif nous suis venu à la de la maison de la Ce qu'on appelle le contrôle en établissement de la maison de la de de la la la la de la de la de de de est-ce respecté de la les des bulletins de salaire, horaires de travail, mmh. d'afficher horaires quoi, sont conformes à la durée légale de travail entre autres, mais également les conditions parce que nous sommes inspecteur du travail et de la sécurité sociale, Les mmh. conditions il y en a hame. Qui fait que, qui évoluer, est-ce que c'est un environnement abordable, c'est sûr, sécurité bien aménagée. Est-ce que normes d'hygiène santé sécurité au travail respecté nagn est-ce que sol nagn par exemple li nga xamne mom la yon wax kuy équipement de protection individuelle mm -hmm. est-ce que employeur be mettre en place des équipements de protection collective donc yoyep ci suñu mission la bok mais benen volet mission bi parce que c'est une question qui est très large mooy muy lool benen volet mission aussi ñun nous, nous intervenir en termes de dialogue social aussi mm -hmm. Inspecteur du travail a un rôle beaucoup important pour mener des négociations voilà, de accompagner les parties à des négociations mm -hmm. voilà, qui aspect préventif toujours, nous imposer, tu peux reboulanger le cadre, nous imposer une attitude qui est mm -hmm. travailleurs, toujours nous privilégier le dialogue, nous privilégier le dialogue, nous avons mm -hmm. dialogue social, mm -hmm. nous une ben, mission d'importance, mais dialogue social il faut recommencer Mm -hmm. Nous avons commencé à mener le dialogue social. Nous avons mené par le biais des délégués du personnel. Mm -hmm. Pour les établissements, nous avons des délégués du personnel. Donc, pour le principal délégué du personnel, il faut privilégier le dialogue social pour nous dire changer les conditions de travail, de vivre, de faire des suggestions, de faire des choses comme Il y a des choses comme ça. Il faut faire des choses comme choses Parce que si à faire à l'interne waxtaan bu bu fekke au niveau de l'inspection du travail sommes nous également nous une partie partie partie prenante de la négociation oui. Donc, entre autres nous de notre rôle aussi bureau, vous avez de mu nek lo am solo bureau de l état démembrement si euh, parce que l'État est bi, état un bien Quand on parle de l'État, je mm -hmm. me dis que c'est un un bien ben bien bi, mm -hmm. la femme est administration. Madame, vous êtes Si administration, par exemple, des douanes, il mm -hmm. a donc nous avons le démembrement de l'administration douanière okay. nous avons l'inspection du travail nous avons l'état d'être aussi mm. mais nous avons beaucoup de ministères spécifiques mm. beaucoup de directions spécifiques je me suis dit que la direction, direction générale du, du travail, travail et, voilà, okay. du travail du dialogue social mm. donc le démembrement il faut que mais mm. je sais mais le ministère qui est Dakar est le gouvernement de Gorcoua est donc il faut mm. nous des points que ça soit une direction soit faut que le ministère direction générale du travail a direction des relations avec les institutions une direction une direction a une direction direction générale du travail a une politique nous avec le cadre du travail et de sécurité sociale Nous sommes sur le terrain inspecteur du travail, nous, nous mm -hmm. Parce que l'État, c'est le sommet C'est la hiérarchie, la oui. hiérarchie décisions. décision Mais mm -hmm. la décision pour la matérialisation Concrète, mm -hmm. il faut que nous Sur le terrain, que nous Nous il y a 4 mois est travail. 4, 8, 8, 8. Ouais. En fait, 5 ministères. Voilà. Non, non 5 en réalité. Ouais. Du, du ouais. Parce que, mm -hmm. Parce que... Mm -hmm. y concours. déjà. Mm -hmm. concours. Ouais. Y école nationale d'administration. Mm -hmm. Donc, concours, si vous réussissez, la femme -hmm. a une section qui est en train Si vous réussissez, vous section qui Mmh -hmm. Donc si on réussit le concours on dagn de état portes en les postes en réalité mmh. 2022 2023 on a 10 inspecteurs du travail 30 contrôleurs du travail dama mmh -hmm. joxé comme ça mmh -hmm. ou par exemple en 2022 par exemple 5 inspecteurs des douanes mmh. trésors, ñew impo parce que nous avons beaucoup a mmh. au niveau de l'état a mmh. 5 administrations Maintenant, l'État nous avons bien. Nous sommes très bien. bien. Nous il très bien. Nous sommes très bien. Nous sommes très bien. une administration donc on a un deux ans au niveau de l'ENA, comme inspecteur, comme contrôleur. La seule différence entre les inspecteurs et les contrôleurs, c'est que nous a une cycle A Cycle A, moyen niveau. Minimum bac plus, quatre, mm. minimum. Bac so plus am 4. Minimum. Soit je maîtrise mm. l'ancien système, soit je maîtrise voilà, mm. avec la euh, LMDB, soit je euh, bac plus 5, je mm. cycle A. ok fait mm. un contrôleur au niveau bac. Soit mm. je okay, bon. a concourir ou bien je vais concourir. Maintenant, nous avons un contrôleur. Donc, je mm. suis toujours rapport hiérarchique mm. entre les inspecteurs et les contrôleurs. Ce mm. qui est le cas de l'administration, c'est yep. ouais. la spécificité de l'administration du travail. Maintenant, mm soit je fais une formation de 2 ans. Après, ça so il mm -hmm. y a des état déjà. Okay. Après, il mm -hmm. okay. mm -hmm. a à l'affecter. Donc, il faut a pas Parce que je suis sur le concours de préparer. On mm -hmm. peut l'affecter au ministère, mm -hmm. au niveau stratégique. Moi, la Direction Générale du Travail. On peut l'affecter des petites régions. par exemple, je suis venu à Dakar. J'ai fait trois ans mm -hmm. à l'inspection de Dakar Après là, a commencé à faire après il a à non Donc, entre autres, nous nous formés C'est bon, je suis Mais mm si -hmm. C'est un travail Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Chaque jour, pratiquement C'est ce que nous... au quotidien Si je peux m'exprimer ainsi nous avons fait un cas spécifique d'inspection, mais maintenant, au niveau de toutes les inspections, nous la fait des Parce que nous avons des matières de, faire, de faire mm -hmm. Donc, inspection du travail, des biroums, des biroums, des travail nous avons des choses stratégiques, des femmes et -hmm. des enjeux. Donc, si nous avons des des des des face d'elle ak fait nous des renseignement volet préventif bima consultation recevoir inspection du travail lacc dé pour faay présenter situation man ka damay nous Nous avons obligation les bonnes informations la situation bien, d'accord une requête au niveau de l'inspection mm -hmm. du de travail de inspection médiation mm -hmm. donc tout le temps nous avons soit nous avons le volet, administ... volet préventif bi moy mm -hmm. mm -hmm. mais également il faut saisir l'inspecteur du travail. Il Il y a Il a du point de vue de la relation professionnelle. Il y plainte ko sur la table de l'inspection du travail. Uh -huh. Il des tout le temps, tout le temps pour les requêtes. Il Mais il comme des Voulu, comme nos collègues des informations des qui de okay. mm -hmm. Parce que souvent, si information des informations, si des informations, peut situation personnelle. Mm -hmm. c'est normal aussi. Si oui. nous est dans cadre de la généralité, li mm -hmm. la naturellement on koy rapprocher ni kon est droit par exemple supplémentaire ou man inspecteur donc situation situation illégale donc souvent si on a des conseils ou des renseignements on a des après on a plainte inspecteur ni situation bi par exemple donc dans l'administration est mais avant mais plainte Bien sûr. C'est une souvent. Et souvent, nous prenons Parce que, nous avons des plaintes au niveau de l'inspection du travail, nous avons des plaintes. Nous avons des plaintes. Tentative de conciliation. Donc, Nous avons des plaintes. Nous avons des plaintes. Nous avons des plaintes. Nous avons des plaintes. Nous Nous avons des Nous ne faisons pas avec son employeur. Mm -hmm. Il la demal des employeur situation bi situation information mm -hmm. donc il y a une position parce que des fois aussi situation par mes connaissances mm hmm xamone mu situation situation normale parce que les gens sont orientés, etc. Donc, nous avons demandé mm -hmm. à Sibir. À l'interne, si vous voulez régulariser la situation, vous pouvez avoir des informations au niveau de l'inspection du travail. Ou si vous voulez régulariser, vous avez des problèmes. Mm -hmm. Mais ce qui fait qu'à l'interne, les gens ont fait des choses pour les employeurs. Ils ont corrigé la situation illégale. Mm -hmm. Mais les gens ont fait des choses en vain cause a partir de ce moment yone may l'inspection saisir du travail ou vous le tribunal du travail pour nous corriger okay. mais... Mais travail, Sénégal, de la situation illégale mais il y a des élèves qui sont lo de mais ki entreprise directeur la par rapport à en fait, si on a un contrat, c'est un contrat de travail. Après deux ans, on a contrat. Quand on a un contrat de on a des contrat avec un contrat avec ses On a un contrat de contrat avec moi, c'est la loi des nous avons tout à fait. Les 4, mm -hmm. par exemple, pour les contrats de travail. Il y a des contrats aussi. Même chose. Donc, c'est une volonté de bon, mettre en avant. Mm -hmm. Maintenant, le contrat du travail, c'est la loi des pâtes. qui est une obligation. De, de droit là, y de mm -hmm. droit là, y de donc tout ouais. travail obligations mm -hmm. mais que pour liger, ke, non mm -hmm. tant que droit est ngi obligation mm -hmm. et vice versa lolou un contrat Il mm -hmm. faire naître des obligations réciproques mm -hmm. qui obligation moi, devoir pour que l'et droit moi, moi, moi, obligation pour l'autre partie mm -hmm. par exemple vous c'est un c'est un devoir mm -hmm. pour la partie travail quand recruter le un contrat le contrat exécuter donc exécution mm -hmm. déjà c'est une obligation pour le travailleur Madame, par exemple recruter la horaires de travail horaires donc c'est obligation qui partie contrat obligation de, de ne pas concurrencer ton employeur par exemple obligation d'exécuter le contrat de manière consciencieuse d'être conscientement non que ça conscience mais Il la la conscience la ni la la ni ni la ni don obligation la mm -hmm. obligatoirement dango war fay salaire ci délai yi nga xamné mom la yone wax obligatoirement dango wara inscrire et immatriculer au niveau des institutions sociales mm -hmm. comme caisse de sécurité sociale et presse wala ipm obligation la amul luñuy waxtane wala nane travail bi mo beugul wala dara obligation la nek obligation la nga vey ci condition nga santé si vous avez des équipements de protection individuelle, vous mm avez -hmm. des équipements de protection individuelle, si vous avez des extincteurs, mm. vous de telle si si danger, vous avez des vous Maintenant, il y a aussi c'est des obligations réciproques. Mais il y a contrats, il y a un contrat, Contra? y a un contrat contrat euh écrit de femme ou contrat verbal ou le contrat seulement avec contrat écrit moi am euh contrat de travail quoi ouais, vous voilà, voilà. travail je veux dire contrat de travail contrat de travail berina berina ay façon aussi berina ay façon contrat de travail à durée déterminée C'est mmh. toujours CDD CDD oui amna contrat de travail à durée indéterminée le CDI. CDI amna d'autres Contrat aussi de travail, c'est de type atypique, comme -hmm. le CDD, le CDI. Il mm -hmm. les contrats de stage, par exemple. Oui. Contrat d'apprentissage, mm -hmm. contrat de les mm -hmm. contrat de travail temporaire. Mm -hmm. c'est réglementé par euh, le Code du travail et ses textes d'application. Mm -hmm. Et pourtant, nous avons un contrat de travail en tant que tel. Mm -hmm. Donc, nous avons une façon de contrat permanent, nous un CDD CDI. Mm -hmm. Contrat à durée indéterminée, nous contrat de principe. Mm -hmm. Pourquoi un contrat Il de contrat est durée de la n'y a pas de contrat. Il est en CDI. C'est contrat de principe. Même si vous avez un que vous avez dit y a des contrats de à durée indéterminée. C'est un contrat que que soit le que les autres types de kontra, atypik, ouais. les atypiques. contrats etc., etc., si vous avez inspection du travail, vous que le travailleur doit exécuter le contrat avant de commencer. Mm -hmm. Ce n'est pas que la relation est basse. Je contrat donc les hommes qui sont Mais ils reconvertir en contrat de travail à mm -hmm. durée indéterminée. Ils doivent des contrats contrat de, de, de, de droit commun. Mm -hmm. Mais catégorie de contrat est okay. Le code du travail, le principe est posé. Mm -hmm. Le contrat est un texte qui si so, on a pris contrat de travail à temps partiel par exemple, on a arrêté 2009, bon, mais on ne me corriger. On mm -hmm. a que co le contrat à temps partiel, on a pris un contrat de, de mais ce que je fais n'est pas plus tard. Je ne sais pas expliquer ça. La durée que je fais n'est il faut faire à temps plein, il faut faire par exemple ben de 30 heures ou le, mis, des, ben de, ben de 20 heures du moins Ou il faut faire 10 heures dans la semaine C'est-à-dire que mm -hmm. le kon travail, bo, du, travail bo, ouais. mis, ne doit pas nécessiter la présence de la personne en permanence Il faut faire un contrat de travail à temps partiel okay. Comme les femmes de ménage par exemple, vous allez aller au balai avant 10 heures okay. par exemple mm -hmm. Donc, Ce qui fait mm -hmm. que vous voulez vraiment être en phase avec la législation, nous allons les recommander mm -hmm. Il faut faire un contrat de travail à temps partiel partiel parce mm -hmm. que ce qu'on a fait dans cette semaine, il y a 20 heures à mm -hmm. l'aise. Par exemple, genre de contrat, il y a un texte spécifique pour mm le -hmm. régir. Il y a un mm -hmm. stage, même chose, apprentissage même chose. Il y a un code, il y a un texte, il y a un principe, mais il y a un texte d'application. Ok. Vous avez dit des contrats atypiques, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que vous faites des contrats? Les contrats ont une particularité. C'est atypique, c'est qu'il y a quelque chose d'ordinaire. y a une particularité. Tout mm -hmm. chose... mm -hmm. right. ce type mm -hmm. de contrat précaires. Oui. Il peut être un contrat d'engagement à l'essai, un contrat de stage, un contrat à temps partiel ou un contrat de travail temporaire. Mm -hmm. C'est-à-dire que n'y a pas une spécificité la commencé à expliquer. Il mmh. y a un texte qui a un contrat de travail temporaire intérimaire. un mmh. intérimaire, c'est un contrat de type particulier. Il y a un texte de mmh. texte 2014 par exemple le décembre 2009 moi moi régir tout ce qui est intérim au Sénégal nga jël benen contrat aussi même chose parce que dañu spécifique lool rek moy terme be par rapport au CDD et par rapport au CD yi nga xamné ñaari contrat yoy moy contrat de principe CDD avec CD yi contrats contrat bu ñeuw rek c c c spécifique c atypique wa mu nek lu am solo ñi touriste djefala FM international ñi téwul né tay suñu genn mom madame Boussa Gueye Faye di juriste en formation aussi, j'ai déjà assez fait l'école nationale d'administration est